Est-ce qu'on peut y aller Oui Ça veut dire oui yes we, yes, we can. Ok. Alors, euh, bienvenue à toutes et à tous. Cette conférence va se dérouler en français. Euh, je voudrais d'abord dire qu'on euh, est ravis, nous, la tribune, de nous être associés au WeShare Festival pour organiser deux conférences. Il y en aura une autre demain sur la blockchain et l'énergie. Euh, parce qu'on partage pas mal de de conviction commune avec euh, les gens de WeShare, euh, qui viennent du monde de l'économie collaborative. Nous, on vient de la presse. La presse devient presque une industrie collaborative avec Internet. Et puis, euh, je dirais, la ligne éditoriale que j'essaye de conduire avec la rédaction de la Tribune euh, porte beaucoup sur les sujets dont on va parler ce soir. Et euh, on va se féliciter aussi du fait que, pour la première fois dans un discours de politique générale, un Premier ministre, Édouard Philippe, évoque l'intelligence artificielle en disant elle arrive et même elle est déjà là et donc il veut prolonger les premiers travaux qui avaient été lancés par Axel Lemaire sur le sujet pour regarder tout ce qui peut être fait dans ce domaine. Euh, donc vous l'avez compris, je m'appelle Philippe Mabie, je dirige la rédaction de la Tribune et j'ai contribué avec nos amis de Wisher à, à réunir ce panel. Alors de quoi est-ce qu'on va parler On va parler de l'intelligence artificielle permet-elle de mieux vivre en ville Je crois que le mieux vivre est important parce que Finalement, l'autre conviction commune qu'on partage, je pense tous ici, et avec WeShare et à la Tribune en tout cas, c'est que euh, la technologie ne doit pas être dominante, dominer l'humain. On voit arriver tout un tas de débats euh, qui viennent notamment de la Silicon Valley sur la technologie va nous transformer, va changer l'humain, on va nous mettre des puces dans le cerveau, bon, etc. Euh, là, il s'agit plutôt de dire comment l'humain peut se servir de la technologie comment la technologie peut être au service de l'humain notamment en ville alors pourquoi en ville parce que euh, bah, c'est quand même il y aura les deux tiers des habitants de la planète euh, d'une planète qui va augmenter de population dans les 50 prochaines années d'une façon considérable et ces gens vont vivre principalement dans des villes et la technologie permet d'optimiser le fonctionnement d'un certain nombre de villes j'allais dire pas seulement chez nous dans les pays riches, mais paradoxalement, surtout dans les euh, pays émergents, dans les pays qui connaissent des croissances fulgurantes de leur population, et où, à Lagos, euh, dans, des, dans des grandes villes chinoises, d'Inde, etc., la question de ce qu'on appelle la smart city, la ville intelligente, euh, est, est, est vraiment au programme. Donc je crois que c'était bien d'organiser cette conférence, et euh, on va en parler avec euh, nos intervenants, que je présente rapidement, en commençant par euh, Guillaume De Vauchel qui est... Euh, le patron de l'innovation et du développement scientifique chez Valeo Il parlera évidemment de voitures autonomes, c'est de l'intelligence artificielle. Stéphane Malard, qui est à côté de lui, qui est digital évangéliste chez Blue Edge. Donc c'est Blue Edge, c'est Stéphane Malard, on est himself. qui nous dira ce qu'il fait, ce que c'est qu'un digital évangéliste tout à l'heure. Nous avons aussi le plaisir d'avoir Isabelle quefalque pierrotin qui préside la CNIL. La CNIL, elle est parfois présentée comme une institution qui peut déranger les innovateurs parce qu'elle a un regard, c'est la police, non pas de la pensée, mais de la donnée. Et elle s'assure que nos données sont bien gardées. Au moment où on parle d'intelligence artificielle et de digital, on voit bien à quel point c'est malgré tout nécessaire, on y reviendra. Nous avons euh, Louisa Ménard qui euh, est franco-irlandaise et qui est la cofondatrice d'une... De citron. Alors, Citron, c'est un chatbot, comme on dit, donc ça c'est une forme d'intelligence artificielle qui fait de la recommandation des endroits où il faut aller en ville, vous nous en parlerez. Et enfin, à côté de moi, Guy-Philippe Goldstein, qui est analyste chez Wikistrat, il travaille beaucoup sur les questions de diplomatie et de cybersécurité. Et sans plus attendre, je vais proposer, on va évidemment débattre, et puisqu'on n'est pas très nombreux, on va aussi vous donner le maximum possible la parole, mais Guy-Philippe va nous présenter, peut-être pour, je vais passer le micro, pour, euh, si on a les slides, du moins, si on ne les a pas, sinon il le fait sans slide. Voilà. Il va nous faire cinq minutes pour nous expliquer un peu le sujet de la CyberCity. Merci pour l'introduction et merci pour le plaisir de pouvoir présenter rapidement. Euh, donc, quelques slides introductives sur le sujet de la ville. Euh, et euh, des questions digitales, des questions aussi de cybersécurité aujourd'hui, puisqu'il y a une, deux révolutions qui en fait sont en train de, de clasher, de converger, celle de la révolution de la ville et celle évidemment de la révolution digitale. Alors la première, cette révolution digitale, eh bien, on peut dire que vers la fin des années 2000, euh, elle a conquis l'univers de l'information, puisque c'est à partir de ce moment-là que l'ensemble des informations qu'on enregistre ou avec lesquelles on communique est codée en 0 et en 1. Et comme le dit Marc Andreessen en 2011, c'était le moment où le logiciel a avalé le monde. Et pour la ville, eh bien, c'est les transformations qui suivent dans la décennie qui, qui va suivre, qui est notre décennie. Et on estime aujourd'hui que, d'ici la fin de cette décennie, il y aura des investissements d'environ 1 milliards de dollars dans ce qu'on appelle les smart cities, qui est ce type effectivement d'application. Ça, c'est donc la première grande révolution. Et à côté de ça, il y a une révolution qui est à la fois plus ancienne, qui est celle de la ville, avec une révolution qui a commencé en fait avec la révolution industrielle. Ça a été évoqué juste avant le démarrage de la révolution industrielle. Les populations urbaines représentaient moins de 3% de la population humaine. Aujourd'hui, c'est 50%. D'ici le milieu du siècle, on estime que ce sera environ 70%. Et donc, il y a une concentration de la population. Et un point qui est encore plus important peut-être, c'est qu'il y a aujourd'hui une concentration de la richesse dans les villes, et elle est liée d'ailleurs en grande partie à cette révolution digitale. Les villes, d'une certaine façon, sont des espèces de petits réseaux, euh, très, res, très resserrés, très denses, où il est facile de trouver euh, des actifs, de l'information et du talent humain. Et C'est donc typiquement les endroits où l'innovation peut se mieux se développer. Et donc, dans une économie capitaliste où aujourd'hui la valeur est essentiellement tirée par l'innovation, c'est là où se concentrent les richesses. On le voit aux États-Unis, quand on prend les 366 counties aux États-Unis, ce sont dans les 50 counties euh, métropolitains qu'on va retrouver les trois quarts des ménages les plus aisés, le top 5%. Donc, les villes deviennent des cibles riches et donc des cibles critiques sur les questions de cybersécurité car cette révolution digitale a aussi malheureusement ses côtés sombres. Et ça lorsqu'on pose la question aujourd'hui aux experts qui fabriquent ces Smart Cities, ils le reconnaissent très clairement, il y a un slide qui le montre là, plus de 80-85% des experts qui travaillent sur les questions de Smart Cities identifient qu'il va y avoir des problèmes relativement graves potentiellement qui vont se poser avec les Smart Cities, et le point fondamental, c'est qu'à la différence de ce qu'on a connu dans la cybercriminalité, où en gros on perdait de l'argent, ici on va toucher des choses qui sont beaucoup plus sensibles à partir du moment où ces éléments digitaux vont être actifs dans la ville. À l'écran, le tunnel euh, du Mont Carmel à Haïfa, en Israël, qui a été euh, bloqué en octobre 2013 pendant plusieurs jours, ce qui a provoqué d'ailleurs de très gros embouteillages. Pourquoi parce que le système de vidéosurveillance à l'intérieur du tunnel avait été hacké. Et parce que le système de vidéosurveillance avait été hacké, on a décidé de ne plus faire passer de voitures. Alors que techniquement, les voitures pouvaient toujours passer dans le tunnel. Pourquoi Parce que là, on parle directement de sécurité humaine et on ne joue pas avec la sécurité humaine. Et on voit bien que ce domaine digital maintenant avec les objets connectés, avec donc cette capacité de toucher aux êtres humains, on va passer dans un nouveau niveau de prise de conscience et de compréhension du risque. On l'a vu à partir de 2016 avec toute une campagne de logiciels de rançonnage contre les hôpitaux. Donc là, c'est directement les patients qui peuvent être touchés. Et puis, il y a eu toute une suite d'attaques dans des zones urbaines au cours des dernières années. On parlait de ce qui s'est passé euh, euh, sur le métro de San Francisco. On pourrait aussi évidemment parler de ce qui s'est passé euh, à Kiev où euh, la distribution d'électricité a été stoppée. Et on peut même parler aussi d'exemples tels que celui de bâtiments en Finlande où euh, par une attaque de l'île de service, on a empêché euh, le chauffage central et l'eau chaude de pouvoir être accessible alors qu'on était à des températures en dessous de zéro. Donc on voit que euh, la révolution digitale avec cette face sombre est capable d'attaquer ce qui est le cœur des cibles, leur résilience économique et sociale. Et c'est une révolution et, une, et donc une vulnérabilité qui ne valait qu'en grandissant. Euh, D'ici la fin de cette décennie, on aura, et on va en reparler, euh, des ordinateurs qui auront un minimal la capacité de calcul théorique d'un cerveau humain. Il faut 15 à 20 ans pour que ce qu'on trouve dans les laboratoires, on le retrouve dans le commerce. Donc on peut imaginer la puissance de calcul qui sera... Euh, sous nos doigts d'ici 15-20 ans. Et puis à côté de ça, il y a les chercheurs de l'US Air Force qui estiment que d'ici également 15-20 ans, on aura plus de 2000 milliards d'objets connectés. S'il y a moins de 0,5% de ces objets qui peuvent se déplacer de façon autonome, eh bien, il y aura plus de robots que d'êtres humains. Et donc cette masse d'agents automates euh, et agents intelligents qui peuvent se déplacer, elle va se concentrer où Elle va se concentrer dans les villes, puisque c'est là que se trouve l'essentiel des richesses. Euh, et donc là où va pour eux se trouver l'essentiel des problèmes. Mais il y a des solutions qui sont en train d'émerger, et puis on va en parler. Première solution, on parle beaucoup de darknet, on pourrait aussi parler de white net, c'est-à-dire le système de défense collective qui est en train d'émerger aujourd'hui et qui lie les états, les instituts de recherche, les acteurs privés de cybersécurité, qui permettent, grâce à un réseau de partage d'informations de plus en plus automatisé, de plus en plus standardisé, de pouvoir affronter la menace. Et là-dessus, les villes qui ont aussi cette connaissance de la technique opérationnelle auront leur mot à dire, auront leur rôle à jouer dans ce réseau qui est en train d'émerger. Et un autre point, un autre pilier de cette cyberdéfense de la ville à venir, c'est celui de la simulation. Alors, la simulation est utile pour essayer de comprendre des systèmes qui sont très complexes, pour essayer de résoudre ce qu'on appelle des « wicked problems ». Et là, effectivement, face à une ville, ce système de systèmes, eh la simulation peut être utile. La simulation aujourd'hui est déjà utilisée euh, en termes de recherche pour essayer de comprendre où vont se trouver les failles de réseau. Elle est aussi utilisée pour simuler des villes. Donc, On peut imaginer la fusion de ces deux éléments-là. Et puis la simulation elle est aussi utilisée aujourd'hui de manière opérationnelle dans la défense en créant une espèce de muraille d'illusion pour protéger les systèmes. Et c'est dans cette muraille d'illusion que l'attaquant va aller, et en croyant attaquer des actifs réels, en fait, va attaquer de faux actifs. Et c'est peut-être comme ça qu'enfin, la défense va pouvoir commencer à reprendre le dessus sur ces questions de cyberdéfense. Mais ce qui est intéressant avec ces outils militaires, et je terminerai là-dessus, c'est qu'ils peuvent avoir une utilisation duale. Et si on a des systèmes de simulation qui permettent de développer et d'optimiser le système de défense, on a peut-être aussi des systèmes de simulation de la ville qui vont permettre de simuler et d'optimiser le développement de la ville. Et ces outils-là pourront être entre les mains des gouvernements municipaux, mais aussi de l'opposition municipale, mais aussi des militants, et comme c'est du logiciel, en réalité, entre les mains de tout le monde. C'est là où il y a peut-être aussi une possibilité à un horizon, peut-être pas si lointain que ça, d'un changement de gouvernance de la ville, un changement de gouvernance beaucoup plus horizontal, où ces outils pour la cité vont pouvoir être distribués, et pour utiliser la métaphore de la cité comme centre politique, ou même la manière même de faire la politique pourra peut-être être modifiée. C'est là l'une des révolutions possibles de cette convergence entre la révolution digitale et la révolution de la ville de demain. Philippe, très, très intéressant point de vue et rassurant, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose. Euh, alors, pour continuer euh, le débat, je vais proposer à Stéphane Malard, ce qu'on avait convenu, peut-être pour vous resituer, vous savez, vous êtes tous, euh, comme nous, des, des, des geeks accomplis, vous lisez la tribune, vous savez ce que c'est, mais enfin, quand même, c'est quoi, précisément, de, de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, puisque vous en êtes un, un spécialiste quelle typologie on peut en faire, quel nouveau service Bon, on pense à ça qui est déjà aussi puissant que le programme Apollo. Ça plus le cloud, c'est encore plus puissant mais après il et on a rien vu. Donc est-ce que vous pouvez nous donner un peu le, le panorama en quelques minutes et puis ensuite je vous interrogerai et on fera le tour de table sur qu'est-ce que ça veut dire dans la ville comme type de nouveau service. Alors d'abord l'intelligence artificielle, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas si compliqué que ça. Quand on parle d'intelligence artificielle, ça nous fait peur, on pense que c'est un truc d'ingénieur, un truc de geek, un truc technique, alors qu'en réalité, on peut, on peut en parler de manière très très simple. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit en ce moment une révolution qui a commencé déjà il y a quelques années, mais qui percole pour plein de raisons, hein, capacité de calcul données, etc., qui est due au fait qu'on a inversé notre approche en informatique. Depuis qu'on crée des machines, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les programme. On leur donne des règles, généralement avec des données, pour avoir des comportements. C'est les logiciels que vous utilisez depuis toujours. Vous cliquez, vous savez ce qui se passe, c'est programmé. C'est débile, il n'y a pas d'intelligence. Sauf qu'on comprend désormais que l'intelligence humaine fait l'inverse. Vous savez qu'un bébé, il n'a pas besoin d'apprendre les règles de la grammaire pour apprendre à parler. Il y a juste des gens qui parlent autour de lui et il comprend qu'il y a des règles de la grammaire sans même savoir qu'elles existent. Il les a découvertes, ces règles. Eh bien, on fait la même chose en informatique maintenant. On expose les machines avec des données et on leur fait découvrir leurs règles de fonctionnement pour pouvoir ensuite comprendre ce qui se passe dans leur environnement, pour adapter leur comportement, pour atteindre des objectifs, etc. On utilise des algorithmes qui se rapprochent de plus en plus de l'organisation et du fonctionnement de nos cerveaux. Alors on parle de réseaux de neurones profonds, on parle aussi d'apprentissage par renforcement, c'est l'autre tendance qui est en train de prendre le dessus en ce moment, qui nous permettent de pouvoir faire progressivement tout ce que fait notre cerveau, sans aucune limite. Alors, on en est qu'au balbutiement, je ne suis pas en train de dire qu'on atteint le niveau de notre cerveau, mais toutes nos capacités cognitives sont en ce moment en train d'être modélisées grâce à ces algorithmes. Ça nous permet par exemple de donner la vision aux machines. Ces algorithmes permettent aux machines de reconnaître aujourd'hui ce qu'il y a dans l'environnement. Et c'est vous qui les entraînez. Lorsque vous taguez quelqu'un sur Facebook, vous apprenez à la machine qui se trouve sur cette photo. Et ensuite, par entraînement, en collectionnant les données, elle peut calibrer son, son algorithme pour reconnaître qui est sur la photo toute seule. C'est ce qu'on utilise pour conduire des Google Cars aussi, par exemple. Plus récemment, on utilise une autre technique qui nous permet d'entraîner des machines à adopter des comportements pour atteindre des objectifs toutes seules. Alors au début, on faisait ça pour jouer à des jeux vidéo, Elles apprenaient à jouer des jeux vidéo sur un écran, sur des pixels toutes seules, mais maintenant, on peut faire ça progressivement, on l'a fait dernièrement pour gagner au jeu de go, mais on commence à le faire pour trouver des nouvelles molécules contre le cancer, et progressivement, on va faire ça dans ce qu'on appelle les assistants intelligents, qui vont être qui vont remplacer nos smartphones. C'est le rêve des géants du web de créer un assistant qui sera capable de faire tout ce que fait notre smartphone de manière intelligente. On pourra lui demander des choses et il sera notre expert dans tous les domaines. Notre Juste pompier, une précision, ça sera peut-être pas exactement la même forme, mais ça sera notre smartphone. Qui aura cette on ne sait pas quelle forme ça, les interfaces... Ça pourrait, être, ça pourrait être dans des lunettes on... ou, une, ou une puce implantée quelque part. Vous en aurez partout autour de vous. On va en parler juste après, j'imagine, mais il y en aura dans vos objets. Il n'y aura plus d'écran tactile ni de bouton pour utiliser un four ou une machine à laver. Hein. Vous parlerez à leur assistant intelligent qui vous comprendra, qui fera des recettes pour vous, etc. Vous aurez un assistant intelligent qui sera votre alter ego digital, qui sera une copie de vous dans le monde digital, qui vous représentera dans vos interactions. Mon assistant intelligent parlera au vôtre pour gérer notre logistique, organiser des choses pour nous, il parlera à celui de notre médecin, de notre maurquier, etc. On aura un écosystème d'assistants intelligents qui vont communiquer entre eux et faire des choses à notre service. Donc si je comprends bien, on va avoir une intelligence artificielle, portative, mobile, personnelle, qui, ouais. qui, qui sera attachée à nous. Absolument, à nous à titre personnel en tant qu'individu, mais les entreprises auront aussi le leur. Demain, votre assistant intelligent interagira avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, euh, vous, euh, les produits que vous achetez, etc., principalement au travers de votre assistant intelligent et du leur, qui vont régler vos problèmes entre eux. Peut-être que les candidats qui postuleront dans les entreprises demain, au lieu d'utiliser un canal comme un site internet, un chatbot aujourd'hui ou autre, ce sera l'assistant intelligent, enfin, leur propre assistant intelligent, leur majordome digital, qui discutera directement avec celui de l'entreprise. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, on, on va parler des chatbots avec Louisa, mais... Donc, la typologie, alors notamment en ville, je, je, je fais souvent cette comparaison, parce on, on suit beaucoup les start-up et la Smart City à la tribune. Moi, je regarde quand on voit les, les applis, c'est beaucoup de services en ville. Alors, évidemment, il y a des gens qui vivent pas dans les villes qui peuvent s'en servir, servir aussi. Il ne s'agit pas d'exclure euh, ni les gens qui sont, comme on dit, dans les périphéries. C'est-à-dire un sujet c'est le sujet de l'accès à ces technologies et que ce ne soit pas réservé aux riches qui vivent dans les villes. comme euh, Philippe. mais c'est vrai que quand on regarde les nouveaux usages, dans la, du fait de la concentration, c'est quand même beaucoup dans les villes et les startups. Donc, est-ce qu'on peut donner déjà qu'est-ce qui existe aujourd'hui Donc, les chatbots, expliquer un peu ce que c'est en deux mots. On utilise de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans tous les domaines. Pas au même niveau de maturité, mais on fait déjà des trucs incroyables. On a des machines qui trouvent tout seules des molécules contre le cancer en lisant des papiers de recherche qui posent des diagnostics mieux que des médecins très rapidement sur certains types de cancers, etc. C'est que le début. C'est vrai que Mark Zuckerberg a dit que qu'on pouvait guérir toutes les maladies avant la fin du siècle, tellement c'est exponentiel, rapide, etc. On utilise ça, comme je disais, pour conduire des voitures. Demain, ce sera pour piloter des avions, etc. On sait faire, ça marche, ça s'améliore, on en est qu'au début, encore une fois. On l'utilise dans la finance, pour traiter des dossiers, faire du back-office, traiter sur les marchés financiers. On l'utilise dans le droit. On a des intelligences artificielles, parce que le droit c'est de la logique, hein, qui lisent des papiers juridiques, qui trouvent les arguments, qui les organisent. Ce qui va se passer c'est que le cabinet d'avocats en face va faire la même chose, donc vous, vous faites sauter les avocats, puis le juge au milieu, vous n'avez plus besoin d'un juge, parce que vous pouvez traiter à l'amiable, en connaissant les probabilités de raisonnement d'un juge au milieu. On l'utilise dans les télécoms, pour optimiser les réseaux, on l'utilise dans l'industrie, sur la logistique, on l'utilise dans l'art maintenant, parce que ces algorithmes, on leur permet de jeter des hypothèses dans les données qu'ils traitent, de tester la valeur de ces hypothèses pour créer quelque chose de nouveau. Parce que vous savez que la créativité, c'est rapprocher des éléments qui n'ont pas encore été rapprochés pour voir si ça a de la valeur. Les machines commencent à faire ça aussi. Tous les domaines sans exception sont touchés par l'intelligence artificielle en ce moment. Et donc ça va changer nos vies. Ça va changer absolument tout. Nos vies, nos manières de nous organiser notre rapport à la vie, la place de l'homme dans la société, notre rapport au travail. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que vous savez que la connaissance aujourd'hui est devenue une commodité avec Internet. Ça ne coûte rien, c'est accessible. Ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est le traitement de cette connaissance. Autrement dit, L'intelligence, comprendre cette connaissance, l'expertise. Mais avec l'intelligence artificielle, l'expertise aussi deviendra une commodité. Autrement dit, la connaissance est une commodité, l'expertise le deviendra aussi. Encore une fois, j'insiste, pas au même niveau dans tous les domaines, il y a des freins, il y a des challenges, etc. Il faut le rappeler. Ce qui nous restera, ce sera ce qui fait de nous des êtres humains. Nos interactions, l'amour, la culture, ce qui fait de nous euh, des êtres humains. Ce qui fait qu'on aime interagir. Alors, on va redescendre. Deux minutes sur Terre, on va écouter deux cas d'application. Avec, euh, d'abord, euh, on va peut-être commencer par euh, vous, Guillaume, du, de Vauchelle, pour euh, Valeo. Donc, euh, Valéo, aujourd'hui, c'était un équipement automobile, comme on disait autrefois. Aujourd'hui, c'est une tech-compagnie. Euh, c'est euh, une entreprise qui a investi, vous êtes le patron de l'innovation, je le disais, et de la recherche, qui a investi énormément de son chiffre d'affaires en pleine crise en 2009 pour travailler sur des capteurs, vous devez nous expliquer tout ça, des caméras intelligentes. Mais est-ce que vous. Et donc l'idée, c'était déjà peut-être la vision en 2009 que la voiture allait être non seulement connectée, mais demain autonome. Et en 2009, moi, je n'avais jamais entendu parler de la possibilité d'une voiture autonome dans les années 2020. Aujourd'hui, elle roule déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement de ces, ces progrès Où est-ce qu'on en est Et puis, euh, ben, quand est-ce qu'elle arrive Alors Effectivement, il y a une dizaine d'années, Valéo oui. a fait le constat qui apparaît évident aujourd'hui que les progrès qui étaient continus pour l'industrie automobile, pendant 50 ans, il y a eu la prochaine génération de véhicules était un peu plus puissante, un peu plus fiable, un peu plus légère, etc., un peu plus confortable, et que ça, ça avait une fin. Ça veut une fin, je ne vais pas refaire l'exposé que, que j'achète intégralement, sur la concentration de la richesse en ville, du besoin de mobilité, etc. Donc c'est quelque part la fin du véhicule couteau suisse, le véhicule qui vous amène en vacances deux fois par an et qui vous sert tous les jours à vous déplacer en ville. Et finalement pour ces deux usages, le véhicule est très mal approprié. En ville, force est de constater qu'on a 1,1 personne à bord, c'est-à-dire que 90% du temps il n'y a que le conducteur à bord, c'est quand même pas très efficace. Le véhicule peut rouler à 150, et, et, et à Paris, la vitesse moyenne est de 15 km heure, etc. etc. Et les conditions de circulation sont devenues tellement mauvaises qu'un véhicule, ça ne roule pas. Quand vous achetez un véhicule, il faut se rendre compte que vous allez l'utiliser entre 3 et 7% du temps. C'est-à-dire que 93 à 97% du temps, votre véhicule reste au garage ou le long de la rue. Donc l'objet, qui, qui est une merveille de technologie, est finalement très mal utilisé. Donc ça, on est parti de ce constat, en se disant cette révolution va avoir trois piliers. Le pilier de réduction d'émissions de, de, de CO2 et de polluants, ce qui veut dire en pratique, en ville, donc ce n'est pas tout à fait vrai pour les trajets interurbains, une motorisation électrique. Vous qui dit, dit que M. Hulot a annoncé pour 2040 l'interdiction voilà. la, la de, fin de la vente moteurs, de voitures voilà. essence et diesel, pas seulement diesel. Alors, qui dit moteur électrique, dit software, bien sûr, hein, dit intelligence. Ensuite, un véhicule Autonome, pourquoi Parce que si vous, si vous êtes un conducteur ou un utilisateur, vous vous rendez compte que passer des heures sur le périphérique tous les jours, c'est pas réjouissant. Et donc, quelque part, il y a le besoin de rendre ce temps libre qui est confisqué aujourd'hui par, par l'automobile et par la ville. Et puis autonome, parce que est connecté parce que ce temps libre, vous ne le voulez pas pour vous, vous le voulez pour votre environnement, donc vous voulez être connecté à ce qu'on appelle « seamless », vous voulez avoir la même expérience que quand vous êtes chez vous. Donc on a bâti sur ces trois piliers en disant « c'est quoi la voiture de demain ?» Et on s'est dit que la voiture de demain, ce serait tout, sauf l'extrapolation du véhicule d'aujourd'hui. Donc il faut surtout pas avoir la mobilité de demain avec nos yeux d'aujourd'hui. On vit cette révolution donc moi, je voulais juste mettre un petit bémol sur l'intelligence artificielle et ce côté révolutionnaire. En fait, l'humanité a vécu. On aurait pu dire la même chose en 1500 et quelques avec les bibliothèques. Une bibliothèque, c'est beaucoup plus de mémoire qu'un homme. Ensuite, il y a eu le métier jacquard qui allait tuer le travail manuel. Bah, Aujourd'hui, voilà, on voit ce qu'il en est. Ensuite, il y a eu l'ordinateur. qui allait voilà. Et là, maintenant, c'est un peu une fractale en, ter... en termes de... De... de maths, on atteint un autre niveau. Et la complexité aujourd'hui euh, des sujets posés, euh, donc de, notamment en ville, est telle que le, le, le bon vieux, euh, les bons vieux algorithmes sont complètement inefficaces. Je prends juste un exemple. Pour faire une manœuvre de parking automatique, manœuvre de parking par rapport, c'est à basse vitesse, c'est simple, c'est quelques mètres. 10 millions de lignes de code. 10 millions de lignes de code, 3 millions d'heures d'ingénieurs. Donc, vous voyez bien que le problème de véhicules autonomes en ville, c'est peut-être 100 fois plus. C'est donc impossible. Et donc, il faut changer de paradigme, d'où l'intelligence artificielle. Mais dans l'intelligence artificielle, le terme me gêne un peu parce qu'on a l'impression que la voiture devient intelligente. Pas du tout. Pas du tout. Elle a simplement appris d'une autre façon. On disait déjà que les ordinateurs allaient devenir intelligents. Enfin, Aujourd'hui. Personne ne baie d'admiration devant son portable qui était prétendument super intelligent. Aujourd'hui, vous le trouvez plutôt lent, plutôt mal commode, avec une batterie qui ne dure pas, etc. Je, je, non, je... Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse des choses pour nous. Et ça commence. Voilà. Et ça, ça, ça, ça commence. C'est l'assistant personnel dont parlait. Il y a quand même une merveille dans, dans l'électronique et dans l'intelligence artificielle. C'est que, un, les caméras sont quand même bien meilleures que les yeux que euh, les caméras ne boivent pas le samedi soir et qu'elles restent attentives quand on rentre de la discothèque, euh, etc., etc. Et que, quelque part, on peut atteindre des performances qui sont bien, bien meilleures. En, donc, au point de vue sécurité, je pense que c'est l'objectif numéro un du véhicule autonome, on attend une réduction du nombre des accidents entre 10 et 100 fois. Ça, c'est très important. 10 et 100 fois, pour euh, parler de la France, 3000 morts par an, ça veut dire 300 voilà, alors, morts, alors, alors, voire... Voilà, ce qu'on vise, c'est ce qu'on appelle le 10-9, je suis désolé du jargon je mathématique, hein, voilà, mais... c'est un défaut par milliard de kilomètres. Alors Il y a eu 56 milliards de kilomètres l'année dernière parcourus en France, donc ça fait 56 gros accidents. C'est un statistique, ça ne veut rien dire, on va dire entre 10 et 200. Voilà. Ce n'est pas zéro, donc là ça pose tous les problèmes d'éthique, on ne va pas régler le problème des accidents complètement du zéro mort, du... ce n'est pas quelque chose d'absolu, c'est simplement beaucoup mieux. Alors, moi j'ai eu la chance de rouler dans un une véhicule avec des euh, yeux et des oreilles, si je puis dire, de Valeo, et puis vous êtes associé avec Safran, euh, et donc vous, ça marche, ça, c'est formidable. Quoi. On a fait un essai, euh, il y a eu euh, Las Vegas, quoi, le dernier CES, ou l'avant-dernier ils avaient fait euh, San Francisco Las Vegas avec les voitures autonomes, on parle de camions autonomes sur les, les autoroutes américaines, on en est où, vraiment Et qu'est-ce que vous faites vous aussi Est-ce que vous faites la partie aussi de l'intelligence artificielle Est-ce que vous en êtes déjà là Ou vous faites, laissez faire ça par des Google ou des Apple ou, ou d'autres Et vous êtes plutôt dans l'équipement qui permet de rendre la voiture intelligente nous, Non, non, enfin, nous on fait, fait, enfin, quelque part, on, on, on remplace D'abord, on, on fait des capteurs qui remplacent les sens humains. Donc, essayez de marcher en fermant les yeux, vous voyez que d'un seul coup, vous, vous, vous marchez beaucoup moins bien. Le véhicule autonome, c'est pareil. Il faut ce qu'on appelle une triple redondance, au moins trois natures de capteurs différentes, physiquement différentes, pour que ça marche bien. Donc chez Value, on développe ses caméras, on développe ses scanners LIDAR, et on développe ses radars. Donc, pour simplifier, on est capable de reconnaître un piéton, une voiture, un vélo, un camion, etc., à partir d'une caméra. Mais on n'en est pas sûr, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas 0 et 1, c'est plutôt une probabilité. Et après, on va demander, donc la caméra va voir un objet... Donc on va essayer de classer l'objet, et ensuite on va dire « tiens, est-ce que j'en suis vraiment sûr ?» Donc on va demander au scanner de voir si par exemple cet objet est en relief, où il se situe exactement. Et donc là on dit ben, voilà, « c'est probablement un piéton ce que je vois là, parce que ce n'est pas, un, pas une image vidéo qui défile. » Et ensuite on va demander au radar, par exemple, la vitesse différentielle, parce qu'un radar voit très bien les objets qui bougent. Et là on va finir par dire avec une absolue certitude « j'ai en face de moi un piéton sur le trottoir » qui marche de manière bizarre, qui est localisé à 53,14 m et qui, peut, qui, qui, qui est potentiellement un risque. Et là, c'est déjà un, un gros succès pour l'intelligence artificielle. Ensuite, à partir de ça, il y a un deuxième champ d'implication pour l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce que je fais de cette information Alors, Je vous prends juste un exemple. Si vous suivez le code de la route, je suis sûr que vous avez, enfin certains d'entre vous ont votre permis, permis j'espère, vous avez les fameux diapos ou les slides les jeunes, un, ils un ne peu vaches. Hein, les jeunes, ils attendent la voiture autonome. Oui, D'abord, que... c'est cher et puis ça servira bientôt. Dis, à rien. Disons qu'on reste jeune plus longtemps, mais vers 30 ans, on passe son permis, je vous assure. Et, et En fait, vous avez ces fameuses diapos un peu pirates où vous voyez juste un, un tout petit point dans le rétroviseur, en fait vous n'avez pas le droit de doubler. Et donc si vous implantez ça comme règle dans le véhicule artificiel, votre voiture, dans le véhicule doté d'une intelligence artificielle. Ah, vous n'allez jamais doubler, donc vous n'allez pas être content parce que votre voiture a vu que vous pouvez doubler, mais vous ne pouvez pas. Et donc là, vous avez un deuxième algorithme qui dit, effectivement, compte tenu des informations que j'ai, est-ce que c'est raisonnable ou pas de doubler Et là, on a une discussion très forte avec les pouvoirs publics en disant, ne faut-il pas changer les règles de circulation Et on en revient à l'idée de départ, c'est qu'en fait, le véhicule doté d'une intelligence artificielle n'est pas dans la continuité du véhicule d'aujourd'hui, c'est une rupture. Et donc, il va falloir apprendre à vivre avec un nouvel objet, comme on a appris à vivre avec un smartphone. Il faudra changer aussi les infrastructures Alors, des transports, enfin, des, on... qui, qui, de, de routières. Alors, dans un premier temps, non. Le, le véhicule va arriver très très vite. Hein. Euh, des véhicules dotés d'une intelligence suffisante, par exemple, pour, le, pour être en conduite autonome sur périphérique, vous en aurez en 2020. Vous aurez aussi des navettes, c'est-à-dire demain, hein. Vous aurez aussi des navettes autonomes sans chauffeur, sans personne à bord, aussi à l'horizon de 2020. Il y a déjà des voitures qui roulent à Lyon, etc. Après, pour couvrir tous les cas de figure, le Cantal ou la Lozère quand il neige, le Cantal, c'est beaucoup c est, c est plus difficile. Euh, voilà. Notre ami ministre qui nous a rejoint pour faire un rapport d'étonnement, donc je l'annonce que je ne l'ai pas dit, je... Jacques Mézard, qui a fait qui était ex-sénateur du Cantal pendant des années, qui a fait un court passage à l'agriculture, et qui maintenant s'occupe de la cohésion des territoires, et qui nous écoute, je vois, avec beaucoup d'intention. Moi, je vais citer le Cantal, parce qu'on a une maison à Alanche, vous voyez, donc on est, on est, on est proche. Donc non, là, mais... se garer dans le champ d'à côté, quand il y a oui, le oui, ferro là, c'est pas pour demain. Mais oui. vous aurez déjà, dès, dès 2020, hein, des vrais véhicules qui vont dérendre, rendre un service, euh, une heure ou deux heures par jour, quand vous conduisez, voire euh, aider des personnes qui voient moins bien, etc. à rouler. Et là, l'intelligence artificielle va poser une autre surcouche, bon, et là la, la CNIL est en, premier, en, en première ligne, parce que euh, qui dit ce fonctionnement autonome, mais pas tout le temps, dit une surveillance extrêmement forte du conducteur pour savoir dans quelle mesure il est capable de reprendre la main sur le véhicule. Donc là, on développe des caméras qui sont capables de comprendre. des caméras à l'intérieur de la caméra Des caméras à l'intérieur également. Des capteurs divers et variés qui sont capables de connaître votre pouls, votre, euh, le diamètre de vos, pu, de, de vos, de, de vos yeux, etc. Les, les le mouvement de paupières, glignel, etc. Bref, votre de état clair, de santé. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites de toutes ces données Ça, c'est vraiment une question très forte. Et à partir de là. Donc vous allez l'autre couche de, de, de l'intelligence artificielle qu'on appelle end-to-end, c'est-à-dire que la voiture va se comporter de plus en plus comme vous souhaitez qu'elle se comporte. C'est-à-dire que ce n'est pas une voiture, un robot que vous conduisez, c'est la voiture qui a vos habitudes, vos envies, vos besoins, qui est extrêmement proche de vous, donc qui est un chauffeur si, qui si vous je, connaît si, très très si bien. Si je suis un conducteur un peu brutal, la voiture va être comme moi. Alors, là se posent des questions d'éthique. Euh, je pense que si vous êtes un Il y a conducteur... tout un débat quand même sur le réglage de l'algorithme. Le Alors, MIT fait une enquête euh, actuellement où ils étudient pour savoir si, euh, selon la situation, c'est des enfants, des personnes âgées, euh, des blancs, des noirs, j'allais dire. Enfin, ils, ils, ils, poussent le, ils poussent le bouchon assez loin dans leurs études. Qu'est-ce ouais. euh, qu là... qu que fait la voiture entre le risque de tuer le conducteur ou le, le, la personne qui euh, traverse Alors, Déjà, je pense que la, la question, heureusement, va se poser euh, extrêmement rarement tout simplement parce que la voiture va prendre une décision toutes les 5 millisecondes, et justement va estimer les risques bien en amont par rapport à ce que voit un être humain. Donc il y aura des reliquats, c'est le fameux cas sur milliard, euh, donc il y aura des reliquats où en fait le, le piéton qui traverse de manière complètement imprévue va rester aussi imprévu pour le système. Mais ça sera heureusement très très rare. Par contre il y a des problèmes vraiment d'éthique qui se posent, euh, le type de problème c'est vous êtes vous un conducteur impatient, donc vous conduisez sportivement, est-ce qu'on accepte que le véhicule autonome reste sportivement, donc avec un niveau de risque, ou est-ce qu'on prend le risque que, que vous, vous débranchiez le système pour prendre encore plus de risques Donc vous voyez qu'on est dans des, dans des logiques. Voilà. Après nous, ce qu'on va faire. le volant, c'est réglé. Voilà, voilà, retirer le volant, mais est-ce que C'est est la fameuse acceptabilité de la fonction. Et donc nous, on pense que euh, euh, notre rôle, enfin le rôle de tribune comme ça, le rôle d'industriel, le rôle finalement de, de pouvoir public, c'est de permettre des expérimentations. Et puis d'apprendre exactement comme fait l'intelligence artificielle, apprendre en se trompant parce que ce qu'on dit c'est que l'intelligence artificielle, le logiciel apprend jusqu'à temps qu'il réussisse. Mais avant c'est vraiment essai-erreur. Donc là il faut faire ça avec un rythme soutenu pour arriver à un espèce d'optimum qui correspond à ce que la société attend. Et ça je pense que c'est pas prévisible. Et moi j'ai un, je cite toujours un, une référence d'un un historien, de la philosophe de la mobilité qui, qui est frappante. Qui est une invention du XIXe siècle, c'est les rois fainéants. C'est les rois qui se déplaçaient dans des chariots. Alors pourquoi ils se déplaçaient dans des chariots C'est parce qu'en en fait, ils étaient suffisamment forts pour avoir un territoire étendu et suffisamment faible pour ne pas, pas pouvoir recouvrer l'impôt à distance. Donc ils se déplaçaient pour récupérer les impôts. Mais évidemment, ils emportaient tous leurs biens avec eux parce que sinon le château fort était pillé. D'où les chariots. Quand ils ont été plus riches, ils n'ont pas eu de plus gros chariots. Ça a été la renaissance, etc. Et donc, il faut surtout qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, on ne voit pas la mobilité de demain comme des plus grands chariots. Et ça, je pense que c'est extrêmement difficile. Et là, je pense qu'aucune intelligence artificielle ne peut nous aider à nous projeter là-dessus. Et quand on voit les, les docs de science-fiction des années 50, voilà, voilà ce qui va arriver dans les années 2000, c'est misérable, il n'y a aucune imagination. Et je pense que nous, on reproduit aussi ça. Et, et c'est vraiment extrêmement difficile de comprendre compte tenu de l'accélération du temps ce qui va se passer dans 20 ans et, et, et je suis sûr que euh... dans 20 ans les voitures seront volantes hein. Airbus Alors, en fait, travaille pas... dessus il y en est déjà dans la ville en trois dimensions et je pense que la notion de voiture d'aujourd'hui n'existera plus il paraît que c'est plus facile de faire une voiture autonome volante que paradoxalement sur route parce qu'il y a moins d'obstacles un drone c'est une voiture voilà. volante sans roues, hein. voilà. Donc peut-être l'avenir c'est la voiture autonome volante on va écouter un, un... Louisa Mena pour. Euh... Une autre type d'application que vous allez nous présenter, et puis peut-être nous dire hein, votre vision ouais. de l'intelligence artificielle en ville dans les applications peut-être d'autres autres usages. Donc, pour, nous, euh, pour... ouais. nous, on est parti dans une optique complètement différente qui était euh, utiliser la technologie pour créer du lien. Aujourd'hui, euh, la société est quand même de plus en plus déshumanisée, les gens se sentent seuls, euh, passent beaucoup de temps seuls, que ce soit dans la voiture, on avait l'exemple, euh, dans les transports, etc. Et donc, comment est-ce qu'on crée du lien Et donc, on a recréé un ami virtuel euh, avec qui on discute euh, et avec qui on, on parle et qui recommande des lieux. Donc en fait, on génère du trafic aux commerces locaux et on crée du lien entre cet ami virtuel et cet ami, euh, cet ami réel. Euh, donc on se base sur plusieurs briques d'IA. Euh, Facebook a démocratisé, on appelle ça un chatbot, donc c'est un robot avec qui on, on chatte. Euh, Facebook l'a démocratisé, mais c'est un truc qui existe depuis, euh, depuis des années, c'est un peu ce qu'on disait, c'est un truc qui se développe. Et en fait, quand on a lancé euh, Citron en tant que tel, donc en tant que chatbot, c'était fin octobre, euh, il était complètement débile c'était la règle du si-alors. Euh, S'il se passe ça, alors ça enclenche ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, et en fait, on l'a rendu intelligent grâce à de la data, grâce à des échanges, et c'est vraiment comme un enfant. Euh, Aujourd'hui, on a lancé la version française et anglaise, et donc l'enfant anglais est un peu plus jeune que la version française. Euh, c'est un enfant qu'on laisse dans un coin, si on ne lui parle pas, il ne va pas apprendre, et il apprend parce qu'il discute, parce qu'il voit différentes formes d'interaction, parce qu'il parle différentes langues, euh, parce qu'il euh, qu échange, etc. Euh, donc aujourd'hui, nous, notre, notre vision un peu de Smart City, c'est plutôt Smarter City, c'est comment rendre cette ville plus, euh, plus, plus intelligente euh, et toujours dans cette, dans cette vision de comment est-ce qu'on rend un robot intelligent euh, et pour nous, en tout cas, notre cas d'application aujourd'hui, hein, mais on est une start-up, on n'est pas du tout à la même échelle que, que les autres intervenants ici c'est le côté prédiction donc en fait, avec toute la data qu'on analyse avec toute la data qu'on qu récolte, qu'on connaît, que les utilisateurs nous donnent on est capable de prédire énormément de choses euh, que ce soit où les gens vivent que ce soit les habitudes de consommation, que ce soit ce qu'ils font, etc. Et dans tout ce côté smart city, on, est capable, du coup, on serait capable de prédire des pannes, on serait capable de prédire la panne d'un feu rouge, du trafic, des choses comme ça. Donc nous, c'est vraiment plus cet aspect prédiction. Aujourd'hui, associé à la recommandation de lieu. donc partout dans le monde, en français et en anglais. Mais demain, à plus grande échelle, plus l'aspect prédiction, en utilisant les différents briques de l'intelligence artificielle, telles que NLP, qui est la partie de traduction du langage, euh, tel que le machine learning, mais que, qui est récent, parce qu'il faut de la data pour du machine learning, il n'y a aucun intérêt à faire sans, euh, etc. Donc les applications, les usages, avec les commerces locaux, c'est ça aussi qui est intéressant. ce n'est pas quà Paris, ça peut être appliqué n'importe où. Euh, je, suis, euh, dans une... je suis à Limoges, j'ai Citron, qu'est-ce qui se passe sur euh... mon messenger sur ton messager, tu discutes avec Citron. Je sais pas, j'ai choisi Limoges <rire> par hasard, hein. j'aurais pu choisir euh, une ville du Cantal. Mais... Ouais. Euh, tu discutes avec Citron qui, du coup, va apprendre à te connaître, euh, au fur et à mesure des échanges, va te connaître et donc va te recommander... Va connaître mes goûts. Exactement. Mes et en fonction de tes goûts et ta géolocalisation, il va pouvoir te recommander le lieu, le lieu adéquat. Donc, au début, c'est vraiment de la discussion, mais c'est toi qui à l'initiative. Et au fur et à mesure, il va pouvoir, du coup, te pousser des recommandations, te prédire en fait, tes habitudes, euh, sans que toi, tu aies à faire la démarche. Et la valeur, la valeur, nous, on estime qu'elle est là. Et dans ce côté prédiction, bien plus que dans le côté recommandation, qui aujourd'hui est la première étape. Euh, de... ça, ça a un de... petit côté Minority Report, moi je trouve malgré tout, mais je ne veux pas faire mon genre. C'est-à-dire dans Minority Report, on voit ces publicités personnalisées qui euh, viennent directement et qui ne sont pas les mêmes. Il y a une foule qui se promène dans un centre commercial, mais chacun voit ce qu'il a envie de, de voir d'une certaine façon. Euh, c'est un peu dystopique quand même, non est -ce que, Comment est-ce qu'on peut, puisqu'on dit c'est mieux vivre en ville Alors, je vois bien l'usage, il mmh. y, y a un progrès, mmh. parce que si je suis paumé dans une ville que je connais pas, ça va m'apporter effectivement une connaissance plus rapide, et en même temps, euh, dans quelle mesure je ne me fais pas manipuler Complètement. Euh, alors, déjà, il y a énormément de personnes qui utilisent, euh, qui utilisent Citron, Là, on approche les 100 000 utilisateurs euh, euh, en quelques mois, et en fait, les gens qui l'utilisent, tous ne se rendent pas compte que c'est un robot. C'est-à-dire que certaines personnes pensent que c'est un humain. Donc, tous les jours, on reçoit des photos, tous les jours, on reçoit des numéros de téléphone, tous les jours, on reçoit, etc. Euh, et en fait, les gens, on a tellement humanisé, on a utilisé un robot pour humaniser la relation, ce qui est un peu absurde, et un contresens absolu. Euh, mais on a, on a humanisé, et personne n'a envie de se faire recommander un lieu par un robot. On a envie que ce soit un humain. Et on a envie qu'il y ait du coup il y ait un côté discussion. Citron, c'est un robot à qui on peut demander un poème. Un si, on, on si on pousse le bouchon mmh. un peu plus loin, on est presque dans her, est -à -dire, euh « her ». Alexa, euh, euh, mais euh, alors personne n'est tombé amoureux encore. Personne n'est tombé amoureux de oui. citron, mais ah. en même temps, citron, c'est un peu amer. Oui. Exactement. Non, mais typiquement, on, a, on avait lancé un Pokébot, un chatbot Pokémon, il y a un an, ouais. euh, qui permettait de trouver les Pokémon les plus rares, les plus proches, le temps qu'il restait pour les attraper, avec un petit bouton Go qui l'ouvrait dans Google Maps. Ouais, Et là, la les folie gens devenaient fous. Fous. Les derniers, ça. Ah, bah, complètement. Ouais. Les gens sont devenus, mais on a, là, on a reçu par contre des lettres d'amour, etc. Ouais. Et les gens devenaient complètement fous. Et en même temps, il savait que c'était un robot. Enfin, il y a aucun autre... Un humain ne peut pas prédire où vont être les Pokémon, sachant qu'ils changeait de place toutes les 8 minutes. Est-ce que vous avez des contacts On parle des villes, donc pas que des grandes villes, ça peut être aussi des villes un peu moins connues, où on se retrouve, à... ou même la ville parfois anonyme, le, le migrant qui arrive. Enfin... Ouais. Est-ce que vous avez des contacts avec les municipalités pour développer ce type de service qui a un côté euh, smart city effectivement smarter city d'aider d'aider à faire connaître une ville par exemple mmh. comment, Nous, comment on, ça se passe en effet on travaille beaucoup sur l'aspect voyage et touristes donc on travaille avec la mairie de paris avec les offices de tourisme euh, mais aussi avec des entreprises euh, comme euh, là on a, on a remporté le challenge data et prédiction à vivatech d'air france euh, avec tout ce qui est sur, autour de la mobilité et du, en fait, de générer du, du trafic dans des commerces locaux. Donc tout ce qui est gare, aéroport, euh, dès qu'on voyage, dès qu'on trans, qu qu transporte, qu'on est mobile en fait, euh, on peut être dans cette relation de discussion avec, euh, avec Citron. Vous êtes capable de garantir parce que ça a été le cas pour les Pokémon pour les jeunes Il y avait des inquiétudes, euh, que c'était hacké par, ou utilisé par euh, des gens, on leur disait là il y a un Pokémon, ils y allaient, ils se faisaient dépouiller de leurs euh, affaires, parce que dans un coin sombre, quoi, voilà, comme on dit est-ce qu'on peut hacker euh, Citron Est-ce que vous avez pris en compte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des problématiques de, de, de sécurité des on commence à les prendre en compte en fait on arrive à un stade de data qui commence à être intéressant pour tout ce qui est justement euh, sécurité, tout ce qui est machine learning tout ce qui est ces aspects là, alors qu'avant on ne l'avait pas euh, nous on a une équipe à 90% euh, ingénieurs, hein, donc euh, en effet on est obligé de prendre en compte euh, tous ces aspects de, de sécurité, notamment comme on est sur Facebook on travaille avec la CNIL, on travaille avec tous les acteurs comme ça, euh, évidemment alors justement, bonne transition, bonne transition. <rire> j'ai fait exprès euh, Isabelle Fac priantin donc vous présidez la CNIL, alors vous avez peut-être d'abord peut quelques réactions à ce qui a été dit et puis je crois que ça serait intéressant que vous réexpliquiez le rôle de la CNIL à avec l'arrivée, la CNIL on sait ce qu'elle fait, elle vérifie qu'il n'y a pas des fichiers comme on a pu connaître dans un passé peu glorieux et donc elle s'assure de notre sécurité, mais elle a également un rôle nouveau avec l'arrivée de ces technologies et il y a les données, puis il y a cette intelligence artificielle donc, qui a besoin de données, peut-être demain on aura peut-être plus besoin de données, elle sera autonome. Et donc, comment vous regardez ces, ces évolutions de votre côté Parce que vous êtes informatique et liberté, vous n'êtes pas que les données. Alors, j'allais commencer en réagissant sur ce que vous avez dit en introduction. Vous avez dit, euh, Isabelle falque pérotin c'est le potier des données. Euh, entre, je... autres, hein, entre autres, Oui, oui, oui mais c'est très significatif. Et je crois qu'à partir du moment où on parle de villes, euh, le métier de la CNIL c'est pas d'être le policier de la ville numérique le métier de la CNIL c'est plus d'être euh, je dirais détenteur du design global de la ville c'est à dire le design c'est à la fois un projet architectural économique ou technique mais c'est aussi un projet humain et dans le fond le métier de la CNIL c'est de faire en sorte que l'innovation numérique qui est une innovation construite largement à partir des données se développe mais dans le respect du droit des personnes. Et c'est fondamentalement ça, je dirais, notre métier quotidien. Alors, euh, pour l'IA, évidemment, euh, l'IA, c'est notre quotidien aussi. Et, et je dirais que l'IA peut aussi aider le régulateur, probablement, à travailler. On, on commence à voir arriver des, des logiciels qui permettent, par exemple, d'aller dans toutes les conditions générales de tous ces GAFA, que personne ne lit et que personne ne comprend, pour essayer un peu de les décrypter et d'en tirer une substantifique moelle pour les personnes. Donc l'IA, je dirais, euh, elle est porteuse de plein de bonnes choses. La difficulté que nous allons avoir, c'est que l'IA, on, on l'a entendu, elle est largement construite à partir des données. Et donc la question qui se pose sur l'IA, c'est de savoir quelle est l'utilisation qui est faite de ces données. Finalement, cette boîte noire, du moins qui apparaît comme une boîte noire pour les individus, comment elle produit le résultat finalement, euh, elle, euh, dont elle est la promesse. Alors euh, concrètement, en fait, la CNIL, comment est-ce qu'elle a travaillé là-dessus Elle a travaillé sur ce sujet parce qu'il euh, nous a été confié une mission de réflexion éthique sur les questions liées au numérique. Et la première question dont nous nous sommes saisis, c'est justement les algorithmes et liens. Et euh, dans ce que vous avez dit les uns les autres, en fait, euh, on voit plusieurs sujets. On voit que l'IA, est-ce que c'est le logiciel qui prend la décision ou est-ce que c'est une assistance à la prise de décision Et comment faire en sorte que ça reste un assistant et que ça ne se substitue pas à l'individu Et puis deuxième question, dans le fond, si on prend l'exemple de la voiture connectée ou de la voiture autonome, on voit bien que cette voiture, elle va être amenée peut-être à faire un arbitrage lorsqu'elle circule. Elle va devoir choisir entre deux obstacles, voire deux obstacles humains. Et donc il y aura bien un choix qui sera fait par la voiture. Et la difficulté que d'ailleurs vous avez vous-même, mon voisin de droite, a dit, on a dit mais ce choix il est fait en amont. Oui, il est fait en amont, il est, il est fait au niveau du développeur au niveau du constructeur de la voiture. Il est plus fait au niveau de l'utilisateur de la voiture. Et donc, une des difficultés de l'IA, c'est d'occulter, quelque part, des pactes sociaux, qui sont des pactes euh, sur lesquels il faut qu'il y ait une discussion collective. On parle de la voiture, mais on peut très bien imaginer l'IA qui décide euh, d'un certain nombre de traitements médicaux un arbitrage entre des malades. Et on voit bien que, euh, vu la contrainte budgétaire sur la santé, on va être amené à être face à de tels types d'arbitrages. Qui fait le choix Est-ce qu'on décide de sauver, entre guillemets, réserver les moyens médicaux à la personne de 30-40 ans, ou bien passer un certain âge et passer un certain âge à l'hôpital en réalité, il faut faire un arbitrage qui fait que la personne, finalement, ça ne vaut plus vraiment l'appel de la soigner. Bref, ce qu'on touche du doigt là, c'est que l'IA, et nous avons fait d'ailleurs un, un sondage avec l'IFOP, c'était assez intéressant, parce qu'on a posé la question des algorithmes et de l'IA. Et en fait, on s'aperçoit que les gens, intuitivement, ils sentent bien qu'il y a des algorithmes et de l'IA partout. Ils se rendent bien compte que de plus en plus, ça fait partie de leur quotidien. Mais en même temps, ils expriment tous le fait que, dans le fond, ils n'y comprennent rien. Et le problème, ce n'est pas simplement qu'ils n'y comprennent rien, donc le problème, ce n'est pas simplement une appropriation imparfaite par les individus de l'IA, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas nécessairement, dans le fond, le pacte social qui a à l'intérieur de l'IA. Et donc, ce n'est pas parce qu'on va leur expliquer mieux comment ça fonctionne qu'ils seront d'accord. C'est qu'en en fait, ils sont demandeurs qu'à l'occasion de l'IA soit rediscuté éventuellement un certain nombre de grands arbitrages de politique publique. Donc ça, ce sont toute une série de questions que nous sommes en train, à travers ce, ce débat collectif sur l'IA et les algorithmes, de toucher du doigt. Et euh, nous le faisons à travers euh, plus d'une quarantaine, finalement, de partenaires avec lesquels nous travaillons. Et euh, à la fin de l'année, il y aura une restitution euh, collective, finalement, des, des résultats de, de ce débat public. Et je crois que ce sera très intéressant parce que, bien sûr qu'il y a un enjeu industriel, technique, euh, sur l'IA, mais il y a aussi euh, une dimension euh, euh, humaniste, euh, éthique, peut-être même spirituelle, si on commence à penser que euh, les robots peuvent totalement euh, commencer à penser eux-mêmes et s'autonomiser. Mmh. Et euh, on sent bien que euh, la population française veut avoir son mot à dire. Peut-être même, et là je reprends ma casquette de journaliste, tout simplement démocratique. Il y a tout un débat sur les fake news et sur la puissance des algorithmes type euh, ceux de Facebook, mais quelques autres, qui font que euh, finalement on se retrouve, quand on est dans un certain type d'environnement sur les réseaux sociaux, dans une bulle dont on n'arrive plus à sortir. Et si cette bulle vous donne de la mauvaise info, des, des fake news ou des informations qui sont toutes dans un certain sens, vous allez finir par ne pas en sortir et y croire. C'est quelque chose, et on peut demander à Stéphane aussi, mais c'est quelque chose, ce droit à l'information que la CNIL regarde. Vous pourriez être, intervenir, par exemple, sur un sujet comme celui-là Alors, euh, on pourrait intervenir dans la mesure où... Euh il y a un certain nombre de dispositions dans la loi CNIL comme dans la nouvelle loi République numérique qui vise à faire en sorte que si une décision est opposée à un individu via un algorithme, en réalité cet individu a la capacité de contester le fonctionnement de l'algorithme et de demander le cas échéant une intervention humaine. Donc dans le cas précis de la fake news... Alors, ça n'est pas une décision qui va porter atteinte à l'individu, mais il peut demander des comptes sur le fonctionnement de l'algorithme. Et on sent bien qu'il euh, y a une demande, dans le fond, d'accountability de ces algorithmes ou de l'IA, de plus en plus de la part des personnes. Et encore une fois, lorsqu'on revient sur cette idée de boîte noire, on veut ouvrir la boîte et non pas nécessairement avoir le code source. Parce que personne... Enfin, je dirais le code, le code source, ça va parler à des techniciens. Mais en revanche, la logique oui, interne... même, eux-mêmes ne savent pas comment ça marche. Non, mais regardez l'APB, <rire> le logiciel APB, qui a suscité énormément de débats, je dirais récemment. Le BAC. Le logiciel le donc, du, bac. du BAC. Le logiciel de, euh, les, enfin, de placement euh, des, des personnes après le baccalauréat. Aujourd'hui, les individus disent... Mais, pourquoi est-ce qu'on m'a donné tel choix plutôt que tel autre Pourquoi est-ce que j'ai été tiré au sort alors que je ne savais pas qu'il y avait des tirages au sort possibles Et donc on sent bien que cette demande d'accountability, elle est croissante à travers la population et plus il va y avoir de machines automatisées, d'algorithmes, d'IA, plus les personnes vont demander ce type de restitution deux réactions à ce que vous venez de dire, Stéphane, et puis voilà. Bon, là, je vais faire vite parce que après, tout le monde veut réagir très rapidement. Sur les fake news, on commence à avoir des algorithmes très puissants chez Facebook qui marchent pour les filtrer. Donc ça, ça risque d'être un problème. Ils, ont, ils ont pris ça très au sérieux. Voilà, très très ils sérieux ont pris ça et ça marche. Une tenace, hein, et ça marche. Sur leur avenir. Sur la bulle. Vous avez entièrement raison. Euh, on risque d'être dans des bulles de systèmes recommandés. Quand vous allez sur Amazon, vous achetez une chaussure et vous propose la chaussure que les autres gens ont achetée. Même, mais sociologiquement, c'est la même chose. Hein. Si vous êtes de gauche, vous achetez déjà Libération, et vous, nous, c'est que de ça, de droite, euh, Figaro, puis vous êtes parfait, bah c'est la tribune, mais on est, on est, on est, on est déjà dans cette bulles-là. C'est bienvenu, c'est un très bon journal. C'est renforcé par ces algorithmes-là. L'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est de sortir, d'explorer, encore une fois, avec des hypothèses, pour proposer des trucs totalement inédits, auxquels vous n'auriez pas pensé, et qui marchent pour vous. Dernier point très rapide, c'est sur la gouvernance, ces algorithmes, et la démocratie. Il faut imaginer qu'à tous les niveaux, ces algorithmes vont prendre des décisions à notre place, de manière politique. Aujourd'hui... Est-ce qu'on prend un maire algorithme Je vais y venir. Aujourd'hui, vous savez que ça vous semble totalement absurde ce que je viens de dire, que l'IA va prendre des décisions. Mais aujourd'hui, regardez, les responsables politiques, certains d'entre eux, utilisent déjà du big data et certains analytics pour leur campagne électorale. Ce qui veut dire que demain, ils vont utiliser l'IA ben, pour Emmanuel, gouverner. Emmanuel Macron, et pour Trump aussi, notamment, et Mais hein. même Jean-Luc Mélenchon. Ah, entre autres. Ce qui veut dire que l'enjeu, en tant que citoyen, ça va être de participer demain au choix de ces algorithmes, de savoir comment ils fonctionnent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent, ils donnent des résultats géniaux, mais on ne sait pas les utiliser, dans la finance par exemple, on ne peut pas traiter sur les marchés, même si ça marche, c'est interdit. Et il va surtout falloir qu'on décide des données avec lesquelles on les nourrit, qu'on décide qui aura le droit d'utiliser certains algorithmes et pas d'autres, ce sera peut être comme avec les médicaments et les substances chimiques, des niveaux d'utilisation selon les gens, les organisations, et qu'on décide, enfin que quelqu'un décide si ces algorithmes ne sont pas dangereux et comment les certifier, comment les valider. Mais encore une fois, on ne comprend pas comment ça marche aujourd'hui. Vas... J'avais juste une réflexion sur ce. un éclair sur ce que vous venez de dire. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un deuil. C'est le deuil de la perfection. Euh, L'ordinateur nous a habitués au 01, parfait, la décision dans tous les coups. Et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un problème qui date du.. Euh, qui, qui, qui remonte de l'antiquité grecque, avec le, le, le, le mythe. Euh, du, du, comment, du, de Prométhée, où quelque part la, la, la créature a dépassé le créateur. Et, et moi je suis... Euh, pour, enfin je pourrais vous donner un code source d'un algorithme, donc c'est vraiment mon savoir-faire. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dans mon, euh, mon produit et qui est issu d'une intelligence artificielle, parce qu'en fait on a appris, mais finalement le comportement du, du, du produit est, est, est quelque part relativement indépendant de l'apprentissage aussi. Et donc on a quelque chose, une créature qui dépasse l'entendement d'aujourd'hui. Ça quelques... c'est la crainte de Stephen Hawking, ce qui dit qu'il faut faire très attention avec ce qu'on est en train de faire dans ce domaine-là, parce que peut-être qu'on va perdre le contrôle et un jour une intelligence artificielle dite forte, c'est la terminologie, s'éveillerait presque de façon aléatoire. D'ailleurs personne ne peut savoir à quel moment et où et comment. Et ce jour-là on serait bien embêté. Alors je crois que c'est une rupture, enfin c'est un, une peur qu'on a à chaque fois qu'il y a une rupture. On l'a eu avec l'ordinateur qu'elle allait en nos vies, etc. Mais en fait l'ordinateur, ou la télé, rappelez-vous il y a 20 ans, toutes les mères de famille avaient vraiment très très peur que la progéniture regarde la télé. Aujourd'hui il n'y a plus de problème de télé puisque les enfants ne sont plus devant la télé. Donc je pense que cette peur elle existe à chaque fois. Il faut vraiment, enfin moi j'adhère à votre point de vue, il faut que tous ensemble, ceux qui génèrent finalement les objets, qui génèrent nouveaux usages, les autorités, enfin, les différents points de vue se rejoignent. Et pour moi, vraiment, le, qui vient de l'automobile, qui était un objet à part, le véhicule connecté autonome, ça s'inscrit dans un système beaucoup plus large. Et ça, c'est fondamentalement nouveau. Et ce système, il est maintenant éclairé de plein de facettes. Et je pense que personne ne peut prétendre comprendre toutes les facettes. Mais par contre, chacun peut apporter sa, sa pierre. Et pour moi, ça, c'est vraiment important pour l'intelligence artificielle. Guy Alors juste deux points. On a évoqué les fantasmes autour de la prise de contrôle par la machine. Il faut faire attention aux projections anthropomorphiques. La machine, le robot, n'a pas pour objectif de se reproduire et d'aller chercher des robots femelles avec lesquels se reproduire. La machine n'est pas forcément homo sapiens, ne vit pas dans un système hiérarchique utilisant la violence, qui est malheureusement l'une des réalités de notre espèce. Donc il faut faire attention... Ça peut l'être si on impose un design, mais pas nécessairement. Donc faire attention aux projections anthropomorphiques, parce qu'on peut regarder dans la nature, il y a un millier de designs différents de sociétés, d'une part. D'autre part, oui, sur les questions d'accountability, c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui des programmes de, de recherche chez DARPA pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette... Euh dans la recherche, dans cette black box. Parce que je donne des applications militaires. Si jamais on utilise une machine intelligente pour aller frapper l'adversaire et qu'on fait malheureusement des dommages collatéraux bien plus élevés qu'on aurait dû le faire, entre guillemets, eh bien il n'y a aucun pouvoir politique qui pourra dire « Ah ben je suis vraiment désolé, c'est pas ma faute, c'est la machine. » Ça, ça ne marchera pas. Donc il va falloir cette accountability au niveau militaire et au niveau civil également. Et c'est peut-être, si on n'arrive pas à avoir cette accountability, qu'on aura certains freins à l'adoption de cette intelligence artificielle. Louisa, est-ce que l'intelligence artificielle peut faire du bien Et euh, est -ce que le risque de la naïveté, finalement, de se dire « ça va nous apporter un progrès, mais au risque de perdre le contrôle, c'est quelque chose qui, qui vous préoccupe euh, ?» aussi Complètement. Euh, je pense que ça dépend comment elle est utilisée. C'est toujours euh, l'utilisation de technologies. Euh, je sais pas, nous, nous je sais qu'on essaie de surprendre l'utilisateur et ce qui est très compliqué, hein, parce que justement, on crée un algo pour que ce soit automatique et que ce soit de la recommandation, etc. Et en fait, on essaie de se dire comment est-ce que l'humain a envie d'être surpris. Et en fait, c'est vraiment, je pense, reproduire le comportement humain. Euh, en rajoutant de l'intelligence, en rajoutant plein de choses, hein, mais, mais c'est vraiment se baser sur le comportement humain. Euh, et donc l'humain peut être bien comme il peut être mauvais. Euh, il peut être... Euh, il y a tous ses avantages et tous ses inconvénients. Et je pense que... Enfin moi, je, vraiment, j'adhère je, je, à cette philosophie de... On reprend le comportement humain euh, pour le recréer dans un robot plus intelligent et euh, qui, surtout qui est beaucoup plus rapide. Alors pour terminer par une anecdote, euh, il y a pas mal de livres qui sont sortis. Il y en a un que j'ai lu récemment qui évoquait effectivement l'éveil... Euh d'une intelligence artificielle qui a été écrite par le patron de Roland Berger l'éveil d'une intelligence artificielle de façon aléatoire et qu'est-ce que fait cette intelligence artificielle il y a plusieurs théories et en fait l'une d'elles qu'il explore c'est de dire finalement qu'est-ce qu'elle va vouloir si elle est vraiment éveillée elle va vouloir simplement s'assurer de sa survie elle ne va pas forcément se reproduire elle va juste vouloir maîtriser sa ressource énergétique principalement d'ailleurs et, et, et, et donc pour s'assurer de sa ressource énergétique elle va... Elle va faire la COP21 puissance N, évidemment, pour assurer que la planète puisse durer l'éternité. Et donc se pose la question, et c'est là que c'est pas que la machine, on avait le débat tout à l'heure, est-ce que la machine est méchante, est-ce que l'algorithme peut être méchant, ce n'est pas tellement la question. Ce qu'il dit, c'est simplement que le plus rationnel pour une intelligence artificielle serait de parquer les êtres humains dans un immense jeu vidéo. Et là, je vous renvoie à la formule que vous connaissez peut-être d'Elon Musk, qui a dit « La probabilité que nous ne soyons pas déjà dans un jeu vidéo, donc à la Matrix », est de 1 sur 1 milliard. Je crois il a dit ça. Bon, c'est Elon Musk. Hein, donc, et on va ça se parler. tient philosophiquement et mathématiquement parlant. C'est un débat qu'on aura une autre fois. L'argument de la simulation, il n'est pas réfuté pour l'instant. Il y a un débat. Allez, le mot de la fin, Isabelle Ferrotin, là-dessus. Je veux juste te dire que c'est le scénario de Matrix. Ce que je, absolument. Je, je précisais, c'est le scénario de Matrix. comme quoi Il y a aussi 2001 Odyssée de l'espace. Enfin, vous avez toutes les références. On va prendre vos questions, mais avant. Monsieur le ministre. Étonnez-nous ou est-ce qu'on vous a étonné On va vous donner un micro et on va vous le donner quelques minutes. Donc Je rappelle que vous êtes donc Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Vous vous intéressez donc à la cohésion des territoires et des villes. Bonjour, monsieur. Et euh, bah Allez-y, dites-nous ce que vous avez pensé, de ce que vous avez entendu, alors qu'on parle de... Je le rappelais, vous n'étiez pas encore arrivé, que le Premier ministre a employé les mots « intelligence artificielle » dans le discours de politique général. Ce qui est nouveau, oui. Oui d'abord, bonsoir à, à tous, j'ai voulu venir ce soir pour m'instruire d'abord, parce qu'un responsable politique, et madame la présidente de la CNIL ne me dira pas le contraire, doit d'abord écouter, parce qu'ensuite il a un certain nombre de décisions à prendre et, et à appliquer, et, et je suis de ceux qui sont convaincus que la question de l'intelligence artificielle est fondamentale, parce que nous y sommes, nous y sommes et, et nous allons y être... À, encore plus, que les évolutions et les, les mutations sociologiques et technologiques sont telles aujourd'hui et vont à une telle vitesse qui n'est plus arithmétique mais, mais géométrique, qu'un responsable politique qui ne s'intéresserait pas à ça euh, m'inquiéterait. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe ne m'inquiète pas. Mais il faut transformer l'inquiétude en confiance parce que toutes ces évolutions génèrent inéluctablement des crises, généreront des crises. Éthique, philosophique, sociétale, technologique, mais qu'il est indispensable d'anticiper ces crises et non de les subir. Le Premier ministre a employé ces mots. Le président de la République les a déjà utilisés au cours de sa campagne. Je peux dire que nous avons la conviction que ces sujets sont fondamentaux sont fondamentaux pour, pour la vie, pour notre vie à tous, dans toutes les sociétés, et que c'est mondial. Ceux qui veulent rétablir des frontières et des murs, là, vraiment, ils n'ont strictement rien compris. Nous nous disons, il y a une mondialisation, on peut en penser ce qu'on veut, nous essayons de faire qu'elle protège plus qu'elle ne détruise, mais elle est là. Et l'intelligence artificielle, elle est là. Les ordinateurs quantiques, ils sont là. Bon. Et j'ai entendu des mots qui euh, à la fois me réjouissent euh, quand j'entends je, Louisa dire qu'on on se sert de robots pour humaniser les relations entre les hommes. Hein. C'est une belle phrase puis, et, et puis qui correspond aussi à une réalité et qui le sera de plus en plus. Quand j'entends euh, un certain nombre de... Euh, de réflexion que je viens d'entendre sur aussi les risques éthiques, sur les risques juridiques, effectivement, ce sont des questions fondamentales. Bon. Il y a les questions de responsabilité, et ceux qui travaillent sur la voiture dite intelligente savent que éthique, responsabilité, même s'il y, y a 100 fois moins d'accidents, la responsabilité des accidents qui restera sera, constituera un vrai problème juridique. Mais, ça, ça viendra. Et puis il faudra bien régler ça. Moi je suis de ceux au niveau de la responsabilité politique qui considèrent qu'il faut se préoccuper de ces problèmes plutôt que constamment de les subir et d'être en réaction. Parce que ça va révolutionner, entre guillemets, hein, tout, tout, tout le fonctionnement de nos institutions. Nos lois. Nos lois qui dont on sait que Bon, on en fabrique beaucoup, beaucoup trop. On avez demandé d'en faire moins. Oui, et je vous... Voilà, on, on, on essaiera. Mais ça ne veut pas dire qu'on qu y arrivera facilement. Mais en, en tout cas, ça, va, ça, va poser, ça pose d'ores et déjà des problèmes qui, à mon avis, imposent des solutions euh, juridiques, législatives, réglementaires euh, nouvelles. En même temps, et je fais un... Bon, fais des euh, rapports d'étonnement, c'est de passer d'un sujet à l'autre hein, aussi. Euh, je, je vois le côté positif aussi. Vous avez parlé de mobilité, vous avez parlé, moi je, je m'occupe de logement, de cohésion des territoires. Il est évident que l'intelligence artificielle par rapport à des femmes et des hommes qui ont des pertes d'autonomie, c'est beaucoup d'espoir, c'est infiniment d'espoir. Donc, Il faut aussi aussi. Il faut voir le côté positif. Pour quelqu'un, vous parliez du Cantal, monsieur, je salue un compatriote, et, et je vous invite tous à aller à l'Ange. À lange. Vous verrez ce que c'est la France profonde et on a besoin d'intelligence artificielle pour nous faciliter le boulot là-bas. Mais c'est vrai que ça va certainement nous permettre d'avancer d'une bonne façon. Je, suis, je le disais, je suis en charge du logement. Dans le logement, l'intelligence artificielle, mais il y a, elle arrive et... et, elle, va et mais elle va supprimer beaucoup de choses, mais aussi apporter beaucoup de, de confort, souvent, et, et je l'espère, pour les, les citoyens les plus fragiles. Ça, c'est aussi le devoir et la responsabilité d'un politique de dire que ça existe moi aujourd'hui les responsables politiques qui ne savent pas qu'on qu est dans ces problèmes là ça m'inquiète plutôt Bon, et je pense que c'est une bonne chose que le premier ministre, le président de la république et moi-même on puisse se dire là, là c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet avec euh, le président de la CNIL est plongé là-dedans, des responsabilités considérables au point de vue de la protection des personnes tout ça ce sont des chantiers considérables considérable que nous allons avoir à mener ensemble. Il y a l'intelligence artificielle, il y a l'économie collaborative, tout ça. C est, c est, je comprends que nombre de nos concitoyens soient inquiets, parfois même terrorisés. L'intelligence qui va prendre le pouvoir, l'intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir. D'ailleurs, peut-être qu'elle serait plus sage que nous, parfois on ne l'est pas très. Hein, bon. Mais ça peut aussi être l'inverse. Bon, moi, je, je suis de ceux qui font confiance à l'homme. Et à, et à sa capacité d'innovation dans tous les domaines. Avec aussi tous les malheurs que nous sommes capables de créer. Mais vous savez, ce qui s'est passé en 1945 avec la bombe atomique, hein, ça a été, je pense, aussi une, une révolution, parce que là on s'est rendu compte qu'on était capable de créer des instruments qu'on ne maîtrisait plus. La vraie question, c'est d'avoir la capacité que ces, instruments, que ces instruments soient créés, soient développés, et que nous continuions à les maîtriser. Et ça, c'est aussi une responsabilité collective. C'est la vraie responsabilité que nous avons. Dans un monde qui est dangereux, qui est malheureusement, au niveau international et mondial, de plus en plus dangereux. Donc ça, ce sont les responsabilités, de ceux qui ont la capacité, même si on peut douter qu'il l'est complètement, de décider. Et c'est notre responsabilité. Moi, ce qui m'inquiète, toujours, dans la vie publique et dans la vie politique, c'est quand le politique, il, il suit constamment la société, mais au dernier moment, parce qu'il se dit, ah, « tiens, mais merde, ça, ça existe !» Bon, et puis on essaie, de, on essaie de, de pallier aux difficultés du moment, alors qu'il faut essayer de prévoir, d'anticiper, ce qui est difficile, vous le savez, dans, dans le monde politique, et dans le monde politique, au bon sens du terme, c'est-à-dire de, de la vie de la cité. Bon. Il faut que nous ayons, et que nous nous gardions, la capacité d'anticiper, et de, de voir avec humilité la façon dont les choses peuvent évoluer. Avec le secrétaire d'État que j'ai, Julien de Normandie, qui a 37 ans et qui, qui est brillant, intelligent, tout à fait plongé dans, dans le monde d'aujourd'hui et de demain, ben on, on a donc au cabinet quelqu'un dont la charge, c'est de réfléchir. Ben oui, c'est de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'écouter, d'aller voir. Alors peut-être que ça vous étonne, mais euh, c'est aussi une autre face. Façon... Non, non, non, mais là c'est une erreur parce que comme, comme il y a un ministre et un secrétaire d'État, ça fait 15. Hein et ça fait 15 et et comme nous mutualisons totalement, ça nous permet de faire ça. Vous voyez qu'il ne faut pas toujours avoir une approche critique sur les décisions de nos exécutifs. Et puis pour une fois qu'on essaie de resserrer nos effectifs, il ne faut pas nous le reprocher, et de faire travailler l'administration. Donc mon rapport d'étonnement, c'est de dire je ne suis pas étonné de ce que j'entends, mais euh, et je suis sûr que si nous étions quatre fois plus, on aurait quatre fois plus d'expérience, de diversité, mais c'est de tout ça. Tout ça, il faut que nous l'utilisions pour euh, améliorer le confort de nos grands citoyens. Et puis, il y, y a un vrai problème de communication, et je le dis, euh, je n'ai pas forcément beaucoup de tendresse pour les médias, mais il euh, y a un certain nombre... C'est un, euh... un, un sentiment très partagé. <rire> <rire> mais il y, y, y a des médias qui passent de bons messages, c'est-à-dire d'expliquer, de, d'expliquer les choses, parce que ça, on en a besoin, on en a vraiment besoin. Je, je parlais ce matin euh, aux, aux journées de l'ANRU de la question de l'image, ce qui était d'ailleurs posé par des habitants de quartiers prioritaires, de, quartier prioritaire, de l'image de leur quartier. Bon. Et c'est fondamental hein, d'arriver à, à développer une bonne image, une image positive, parce que ça, en, ça entraîne le reste. Et en ce qui concerne les, les sujets que vous avez abordés, il ne faut pas avoir il ne faut pas que nous ayons peur de communiquer, il ne faut pas que nous, ayons, que nous disions ça. c'est tellement un, une accumulation de sujets dangereux qu'on bah, va laisser les spécialistes en parler, et puis ça n'intéresse pas Dupont et Durand, alors que ça intéresse prioritairement Dupont et Durand. Voilà, c'est très simplement mon rapport d'étonnement. Merci beaucoup monsieur le ministre. Est-ce que je peux, on peut l'appeler bien sûr, juste prolonger... Je vais faire juste un rapport d'étonnement à votre rapport d'étonnement très court de dire, vous êtes ministre de la cohésion des territoires et on, on entend dans le, les propos qui ont été prononcés par Emmanuel Macron le gouvernement, etc. Que le sujet de l'inclusion, le sujet de l'égalité d'accès, le sujet de, de ne pas créer des assignations à résidence comme le mot était employé euh, comment est-ce que vous, quand on regarde ces, ces histoires de technologie, un des grands sujets c'est qu'elles soient accessibles il y a des bienfaits on a parlé des risques, c'est normal, mais il y a des bienfaits. Comment est-ce que ça peut être accessible à tous Est-ce que ce n'est pas ça aussi la responsabilité, je dirais, de l'arbitre qu'est l'État, que de s'assurer, pas tout seul, hein, mais de créer les conditions, en tout cas, que la technologie profite à tout le monde et ne soit pas réservée qu'à quelques-uns C'est notre devoir, mais moi je crois à l'État stratège. L'État stratège, c'est celui qui fixe de grandes orientations, comme d'ailleurs l'a fait le Président de la République en disant, j'ai été élu par les Français sur un programme, et pour aller dans telle direction, puis il faut dire quand même que ce n'était pas forcément prévu il y a un an ce qui est arrivé. Hein. Ça prouve qu'il <rire> qu y a beaucoup de choses qui sont possibles, beaucoup, et dans tous les domaines. Alors, et cette question de, de l'inclusion, ben justement... Ces, ces évolutions technologiques, ça doit être le moyen, en tout cas c'est ce que nous voulons, je ne sais pas si nous réussirons, ça doit être un des moyens privilégiés de permettre à des territoires qui ont plus de difficultés que d'autres, que non seulement de rattraper le retard, mais parfois hein, de prendre de, de, prendre de l'avance. Je pense aux quartiers prioritaires, je pense aux banlieues, je pense à nos territoires dits euh, ruraux, mais qui ne sont pas tous dans le même état, et, et ça c'est un moyen fondamental. Mais il faut commencer par le début aussi, il faut commencer par, euh, nous parlons 4G, nous parlons de demain je reçois, avec toi ils sont en 1G encore. Oui, bah écoutez, si vous étiez dans le Cantal, je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples. Dans ça passe un passe même pas, quoi. Non, mais il ne faut, il faut, il faut pas dire ça, ça passe différemment. <rire> ça passe différemment. Oui parce que c'est pas totalement vrai surtout ouais, voilà. Mais demain je reçois les les opérateurs et puis on va avoir un message un message franc comme on dit en rugby chez moi viril mais correct. Très bien. Écoutez, merci en tout cas d'avoir accepté de enfin, d'avoir voulu venir parce que c'est un grand plaisir de vous avoir de vous voir vous étonner. Et donc l'intelligence artificielle est en marche au gouvernement. C'est une bonne chose. Merci, Merci, monsieur le ministre. Est-ce que, d'abord, bravo. Est-ce que, alors, on va se prendre, allez, cinq minutes de questions Est-ce que vous nous autorisez ça Est-ce que vous avez. Voilà, je vais vous apporter le micro parce que je suis sûr que vous êtes. Alors, je vais être très bref. Donc, déjà, je vais vous remercier pour, votre, pour le cette discussion. Et donc, en fait, ma question, elle est simple c'est intelligence artificielle, oui. Et qu'est-ce qu'on en fait par rapport à l'environnement Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses Alors, De manière générale, on va s'en servir pour optimiser tous les problèmes de gestion des ressources. Google, par exemple, l'a utilisé avec succès pour réduire de 40% sa facture d'électricité 40%, c'est 10% d'empreinte énergétique hein, sur le refroidissement de ses serveurs. Et c'est stupéfiant. Regardez les études, ils l'allument, bim, 40% en moins, jusqu'à ce qu'il qu la il désactive. Ils veulent s'attaquer maintenant euh, à la facture d'électricité de la ville de Londres. Ils veulent la baisser de 10% au total. Donc on commence à avoir des systèmes qui fonctionnent. C'est une question politique ensuite pour, pour le faire. Bon, bonsoir. Euh, je me présente Tony Canadas, président fondateur de l'association La Ville Intelligente Citoyenne. Et moi j'avais une question, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Big Data, de traitement de données, mais derrière, comment nous allons trouver un moyen de consommer moins d'énergie, parce qu'aujourd'hui c'est quand même énergivore la Big Data, et il y a un problème écologique aujourd'hui, un problème climat, donc, que nous connaissons tous, et aujourd'hui on n'a pas forcément résolu le, le, le, cette problématique-là. Moi je voulais savoir si vous avez des réponses là-dessus moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas séparer le numérique, enfin le digital et l'écologie, mais au contraire les, ré, les rassembler, les réunir, afin de. Chaque fois qu'on envoie un mail, on consomme donc de l'énergie. De, de... Tout à fait. Oui. Oui, il y, y a des progrès techniques. Aujourd'hui, sur un millimètre carré de silicium, vous avez un teraflop ou plus qui étaient des puissances de calcul de gros serveurs qui tenaient difficilement dans, dans cette pièce. Donc euh, on peut penser que plus il y aura d'objets euh, avec une forte puissance de calcul, et paradoxalement, moins il y aura de consommation électrique. Et je pense que là-dessus, l'automobile peut avoir un, un effet vertueux, parce que le véhicule électrique a un, a, enfin, un inconvénient énorme, et un avantage dans ce cas-là, c'est qu'il y a peu d'énergie à bord. Donc on est obligé de gérer l'énergie. Il faut reconnaître qu'on ne gère que ce qui est rare. Précédemment avec les véhicules à pétrole, l'énergie était extrêmement abondante, donc pas très bien gérée. Aujourd'hui avec les véhicules électriques, il va falloir être, regarder chaque milliwatt. Et ça, ça servira dans toutes les technos. Oui, bonsoir. Alors ma question c'est, euh, que vont devenir tous ces chauffeurs de taxi et autres travailleurs peu qualifiés qui vont perdre leur boulot à cause de l'IA Est-ce que d'ici 15 à 20 ans, une bonne partie de la population deviendrait un employable ou bien, euh, pensez-vous que pour chaque boulot euh, devenu euh, obsolète, à cause de l'IA, de, des nouveaux jobs vont se créer voilà. Très très court. Dans le, dans le passé, tous les jobs qui ont été détruits ont été recréés. Sauf que le débat, cette fois-ci, c'est de dire c'est différent parce qu'on modélise toutes nos fonctions cérébrales, ce qui nous permet de travailler. Donc la question, c'est est-ce que le rythme de création qui va y avoir sera supérieur au rythme de destruction comme je l'ai dit, l'expertise va devenir une commodité, mais ce qui restera, c'est la relation dans tous les jobs. Vous n'irez plus chez le médecin pour le diagnostic, c'est la machine qui fera, mais vous irez le voir pour la relation. Vous ne montez plus dans un taxi parce qu'il connaît les petites rues et les raccourcis, c'est le GPS qui le fait, mais vous aimez l'expérience excellente du beurre. Je passe la parole. Alors, juste pour compléter, euh, il y a David Autor, il y a un TED Talk très intéressant là-dessus qui montre que. Il y a déjà des transformations très fortes, par exemple au niveau de la banque, avec les distributeurs automatiques de billets qui a complètement remplacé le rôle de la personne qui était là pour regarder les billets, bien, ça s'est transformé dans une relation de clientèle. Et comme on produit plus de la richesse, c'est les biens distribués. Et si on donne accès à tous à des éléments de formation, et ça c'est un grand axe probablement des 5-10 ans à venir, eh bien il y a la capacité d'utiliser toutes ces technologies digitales, pour donner de la puissance à chacun de ces anciens ouvriers ou employés à créer, peut-être même parfois, leur propre job ou à aller, aller euh, s'engager dans des nouveaux jobs qui vont se créer. Parce qu'on est là face à une transformation tellement forte qu'on va créer de nouvelles zones de richesse qu'on ne peut même pas imaginer. Mais pour ça, il faut de la redistribution. Je vais rajouter une chose c'est-à-dire que ce que vous évoquez, c'est le temps de la transition, le moment schumpeterien, la destruction créatrice elle aura lieu. Pas se tromper. D'ailleurs, même Emmanuel Macron le dit. Il faut s'y préparer. C'est de la formation. C'est certainement euh, les palefreniers ont disparu quand le cheval a disparu, quand on est passé à la voiture. Donc, il y a évidemment des métiers qui vont disparaître, probablement plus vite qu'on ne le pense. Il y a des rapports, Berger, Oxford, etc. qui ont dit 30-40 Bon, c'est très difficile à évaluer, évidemment. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. La question du temps de formation et de la parisie. Il y a même des métiers qu'on ne connaît même pas aujourd'hui, peut-être, qui seront là. Digital évangéliste en était un finalement. Dans quelle proportion C'est la question. Et j'ajouterais, mais là c'est philosophique, il y a eu une interview, je ne sais plus qui, je crois que c'était dans mon ami et concurrent Les Échos, qui l'ont fait il y a quelques jours, une interview d'un chercheur en intelligence artificielle, qui disait que le but ultime de l'intelligence artificielle, c'est de supprimer le travail. Là se pose la question de, effectivement, s'il n'y a plus de travail du tout, parce qu'elle serait faite par les machines, qu'est-ce que nous allons faire Alors il y a deux réponses, c'est remettre de l'humain, c'est là qu'on va se mettre à être... Alors, avec ou sans revenu universel, avec tout un tas de solutions, il faudra taxer le capital, peut-être taxer les robots, taxer la machine, on vivrait dans un autre paradigme économique. Donc évidemment, là on se projette. Pardonnez-moi, mais je voulais juste faire cette réponse. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions Une ici, là, j'ai le micro par ici. Allez-y, une, deux. Bonsoir, Samuel, membre du collectif Foucher. En fait, moi j'aimerais revenir sur le sujet de la conférence, l'intelligence artificielle au service des villes, et vous parler peut-être de la ville... La plus récente du monde, je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, elle se trouve en Ouganda. S'appelle Bidi Bidi et elle est composée en fait de réfugiés sud-soudanais, sud, -soudanais, sud -soudanais, pardon, qui fuient le conflit. Et en fait, il y a 300 000 personnes qui vivent dans cette ville. Et je me demandais comment est-ce que l'intelligence artificielle peut se mettre au service de ces personnes-là. Sachant qu'aujourd'hui pour l'instant, on n'a aucune infrastructure. On n'a pas de route. On n'a pas de distributeur de, de, de banques. Très, très on a, bonne question. On n'a rien. Que, comment, quelle est votre perspective par rapport à ça Qui peut répondre je pense qu'il y a énormément de choses qui se font. Euh, moi, j'ai lancé une asso qui s'appelle TechFugees, qui est aider les réfugiés grâce à la technologie. Euh, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent se faire à l'échelle locale, euh, mais le, la technologie a besoin d'être accompagnée d'humains. Et donc, euh, donc, il faut des humains sur place. Ça, c'est une évidence à un moment donné. En revanche, la technologie peut faciliter énormément de choses. Euh, TechFugees, c'est né de Tech TechFugees, qui est un collectif dans 50 pays euh, qui, justement, utilise la technologie pour aider les réfugiés typiquement. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais il faut et de l'humain et de la machine. Juste pour réagir, parce qu'il euh, y a un certain nombre d'associations humanitaires qui, justement, sont de plus en plus confrontées à cette gestion de données du fait de gigantesques camps de réfugiés. Et en fait, ils deviennent, bien malgré eux, dans le fond, des gestionnaires de villes. Et donc, en fait, il y a toute une réflexion qui s'est nouée au niveau international entre ces associations humanitaires pour justement faire en sorte qu'elles les gèrent, qu'elles gèrent ces données d'une façon, euh, je dirais, euh, respectueuse du droit des personnes. Et donc en fait, il y a une culture humanitaire, protection des données, qui est en train de se mettre en place et qui en fait permet à des assemblées humaines d'un nouveau genre, telles que celles que vous décrivez, en fait, de retrouver de l'humain et de fonctionner selon des principes qui viennent finalement du monde physique classique. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe et ce qui est surtout très intéressant, c'est que c'est tout de suite une démarche mondiale et euh, donc en fait c'est aussi euh, comment dire, une hybridation de plusieurs cultures euh, juridiques et euh, humaines euh, internationales on pourrait peut-être demander à Stéphane à Diop, juste un mot sur au-delà des réfugiés ouais. ce que je disais tout à l'heure, les villes des pays, pays, pays émergents qui vendent très ouais. peuvent-elles avoir des solutions d'optimisation des flux et sans les ouais. pas le temps de faire des attaques, elles ont plus de chances que nous aux données, aux, alors très vite encore, elles ont beaucoup plus de chances de, que nous, même celles qui n'ont pas d'infrastructures, d'institutions stables, etc. Parce qu'elles passent directement aux dernières technologies aidées généralement par des géants du web. Prenez le Kenya, pas d'institutions bancaires stables de réseaux de paiement, ils font du paiement mobile. Mieux que beaucoup sur la planète, que nous par exemple. Prenez, euh, je ne sais pas, tous les pays qui n'ont pas accès à ces connectivités. Facebook lance des, euh, des ballons pour les connecter directement au wifi, leur donner des smartphones pas chers. Bon évidemment il y, euh, y a un but monétaire qui est de les faire rentrer dans ce marché, voir de la pub, etc. Mais les équipes directement. Ils n'ont pas de legacy, ces pays, à gérer en termes d'infrastructures, de lois, de culture, de changements, etc. Donc ça peut aller beaucoup plus vite pour eux aussi. Oui, j'abonde complètement. On le voit bien avec le téléphone. Beaucoup de, de ces, ces villes n'ont pas de, de téléphone fixe. Ils sont passés directement aux prochaines générations. Et moi je pense qu'il faut qu'on ne soit surtout pas condescendant en disant voilà, on va leur apporter. Je pense qu'on va beaucoup apprendre, parce qu'en fait, ce sont des gens qui n'ont pas. Euh, enfin, nécessité fait loi, ils n'ont pas de préjugés, ils vont inventer, il faut qu'on les regarde très astuces, enfin, très pr précisément, pas simplement pour apporter mais pour apprendre.